Nous exerçons le, le métier d'aménagement paysager hein, et entretien des espaces verts euh, pour du particulier privé et public. Donc, euh, C'est un métier euh, très diversifié, hein, qui comprend euh, euh, le contact déjà client, qui est très important, l'écoute du client pour euh, établir des projets. La conception, c'est déjà une implantation du projet, les terrassements, les mises en forme. Par rapport au recrutement, comment vous faites Même si on part avec un CAP, tout au long de la carrière, on peut faire des stages de perfectionnement. Les recrutements, ça se passe comment Pour prendre enfin, les intérimaires, si on n'a pas de moyens de déplacement alors quand, quand on démarre euh, l'activité, bon, c'est surtout euh, en début de printemps jusqu'à donc jusqu'à l'automne. Euh, souvent on est en surcroît d'activité, donc on fait appel, comme je disais tout à l'heure, à donc de la main-d'œuvre souvent intérimaire. Euh, nous travaillons essentiellement avec euh, Temporis, euh, qui euh, qui nous connaît depuis quelques années et euh, qui trouve exactement euh, la personne adaptée à notre métier hein, par rapport à, à notre activité. Mais euh, beaucoup d'intérimaires qui, qui sont venus ici dans cette entreprise euh, reviennent. Donc, euh, ils sont sélectionnés par rapport au diplôme. Oh ils appellent, ils appellent éventuellement de leur propre gré, hein, de, en, en nous demandant est-ce que éventuellement euh, vous auriez du boulot. Donc nous on leur dit, bah, oui. Euh, il est possible que la semaine prochaine ou fin de semaine d'après ou, ou d'ici quinze jours, trois semaines, on, on aura un, euh, donc un poste euh, en surcroît d'activité et ce que je veux dire aussi, peu importe les moyens de, de, de locomotion, nous avons euh, des salariés qui sont basés sur Brest, euh, sur, sur Guipava, sur bourg donc euh, côté, côté nord, saint renan et puis Plougonvelin-le-Conquet, donc on arrive toujours à s'arranger pour faire du convoiturage. Donc euh, l'intérimaire, euh, peu importe, euh, s'organise le premier jour à venir euh, par un moyen qu'il a, lui, euh, personnellement. Le lendemain, il, il, euh, il s'est arrangé avec un des salariés pour dire « voilà, Demain, je serai à tel endroit, à telle heure, euh, peux-tu passer me prendre ?» Et puis voilà, ça se passe comme ça. La chose la plus importante, c'est la volonté de, de, de travailler. De vraiment de crocher dedans quelque part, en quelque sorte. Je réalise euh, donc des devis pour les particuliers, les plans d'aménagement et euh, donc, euh, après aussi tout ce qui est gestion de chantier. Quoi. Donc euh, les commandes, euh, les, euh, le suivi du chantier et puis euh, bah, tout ce qui s'ensuit. Vous allez aussi sur le terrain euh, de temps en temps, mais juste pour, pour contrôler, pour voir si c'est conforme à ce qu'on avait mis au plan et, et au, au devis. quoi. Après, souvent, on a des bons, bons chefs d'équipe, donc ça se passe très bien.